Bonjour les amis du trading. Alors félicitations à la France pour la première place à la Coupe du Monde. Bravo aux Belges également qui sont 3 Donc ce fut une très belle compétition, palpitante. On a vu du beau football. Donc c'est toujours intéressant de suivre des compétitions comme cela. On voit différentes techniques. Donc c'est vraiment agréable de voir du beau football. Et en trading, euh, bon, il y a de temps en temps des compétitions également. J'ai participé euh, fin 2016 à une compétition en ligne, euh, donc vous pouvez la retrouver dans mes vidéos, euh, vidéo live. C'était une compétition sur le, sur le DAX euh, pendant une heure. Donc euh, de temps en temps, il y a des compétitions qui sont organisées comme cela. Il y en a qui sont organisées également à Paris, donc euh, depuis, depuis quelques années. Donc, euh, on voit différentes techniques, on voit différents traders. Là, on a au moins la démonstration euh, qu'il qu y a de bons traders qui font de bons, bons résultats en live. Et très souvent, comme ça se passe sur du, sur du court terme, on voit bien que c'est les techniques de scalping qui dominent largement par rapport à d'autres techniques. C'est ce que je répète depuis, depuis des années. Donc, euh, c'est à la portée de tout le monde euh, d'apprendre ce genre de technique sans payer forcément cher pour, euh, pour euh, des formations là, dans ce domaine-là. donc Bien sûr, vous pouvez chercher par vous-même, mais pff, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de traders qui ont cherché pendant 10 ans avant de trouver une bonne méthode, donc qui ont perdu énormément d'argent pendant cette période. Donc je pense qu'il est raisonnable d'investir un petit peu d'argent dans des formations pour essayer d'aller plus vite. Donc c'est ce que moi j'ai fait. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Euh, acheter des formations pas chères. Et ainsi, vous, vous irez étape par étape, vous verrez vraiment les, les techniques qui, qui sont les meilleures et les techniques que, que vous aimez. Donc moi, je me suis spécialisé dans le scalping parce que je me suis rendu compte que c'était la, la, la meilleure technique, la, la plus rentable. Et c'est dans les dernières vidéos que j'ai faites, je vous ai démontré ça également euh, en, en vous montrant les performances de traders qui, qui font de très belles performances tous les jours. Et je vais continuer dans, dans cette voie-là, donc je vais continuer à me spécialiser dans le scalping et à partager donc, euh, mes connaissances et mon évolution dans ce domaine-là. Euh, vous avez déjà dans mes formations d'excellentes euh, techniques de trading à court terme. Euh, donc vous avez un lien ici vers mes formations, vous avez des liens également en dessous de la vidéo. Et de cette manière-là, vous pouvez réellement rentrer sur, euh, sur les marchés avec euh, des outils très très performants puisqu'on arrive en scalping à faire 95 à 100 de trades gagnants par jour. Donc c'est vraiment un très bon, très bon début pour arriver à de bonnes performances et vous pouvez commencer sur un compte démonstration, donc sans aucun frais et sans aucun risque au départ pour euh, bien appréhender euh, ces techniques, bien comprendre comment fonctionne la bourse et le trading euh, sur euh, toutes sortes de marchés, puisque vous avez le, le forex, vous avez euh, les indices, euh, donc il y a vraiment euh, toutes sortes de marchés euh, que vous pouvez euh, expérimenter en cette période euh, de vacances. Donc euh, ces marchés euh, bougent bien en ce moment, donc euh, particulièrement sur le forex, il n'y a aucun problème, parce que le forex, c'est quand même... Euh, énormément de, de transactions tous les jours sur des volumes importants donc ça bouge très bien. Moi je me spécialise sur l'euro dollar donc c'est vraiment euh, un marché très intéressant. Je vais chercher maintenant sur les, sur, euh, les indices euh, à plus court terme encore puisque je vais euh, donc apprendre à bien utiliser la plateforme Pro Real Time qui permet elle de, de trader à moins de 1 minute donc en tic. Et là, à ce moment-là, on arrive vraiment à du scalping à très très court terme qui peut être très performant également. Donc euh, il y a assez de, de vidéos sur internet qui, qui le démontrent. Donc si vous êtes intéressé par euh, le trading, par la bourse et par euh, acquérir une, rapidement une méthode efficace, ben, je vous invite à acquérir une de mes formations ou ma formation Scalping plus Ishimoku qui elle vous permet euh, encore d'aller plus loin euh, dans, dans les performances et ainsi vous aurez euh, vraiment des bons outils pour démarrer en bourse voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la ça me fera plaisir, ça m'encouragera à faire euh, plus de vidéos et si vous souhaitez euh, me revoir dans d'autres vidéos et bien, pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt, au revoir